À ma connaissance, le président des États-Unis, Garfield, James Garfield, c'est le seul qui a prouvé un grand théorème, c'est-à-dire le théorème de Pythagore. Il a fait ça en 1876, cinq ans avant qu'il soit assassiné. Voilà sa jolie preuve. Il s'est dit, je mets un triangle, hein, rectangle, ABC. Bon, les côtés sont petit b. Là, je vais appeler petit c. Et l'hypoténuse petit a. Et puis, et ça, c'est son idée de génie, je vais le remettre. Regardez comment. Un autre exemplaire de ce triangle en continuation de AB. Mais en continuation de AB, je prolonge avec le côté AC qui fait la même longueur, vous avez deviné, petit b. Et puis, perpendiculaire, cette longueur-là, c'est celle-ci, petit c. Et puis, il relie avec B. Et bien sûr, ici, comme je constatais ces deux triangles, ABC, et B, D, E, ces deux triangles, sont isométriques. Je peux les superposer en les déplaçant l'un sur l'autre. Ils ont un angle droit chacun. Ce côté est égal à celui-là. Ce côté est égal à celui-là. Et bien sûr, les deux hypoténuses sont égales petit a chacune. Et bien sûr, il se pose la question qui a été prouvée plusieurs fois depuis 2300 ans, si le carré de chaque côté, c carré plus b carré, serait égal au carré de l'hypoténuse. Voilà la question à laquelle on va répondre. Pour cela, on va relier, il a relié bien sûr, E avec C, Qu'est-ce qu'on a ici configuré? A, D, E, C, c'est quoi Je rappelle que D, B, A sont alignés. Hein? Comme ici un angle droit et ici, ici un angle droit, D, E et A, C sont toutes les deux perpendiculaires à a, D. Donc D, E et A, C sont parallèles. Du coup, ici, on a un trapèze. A, D, E, C, trapèze. Bien. Et l'idée de génie de Garfield était de calculer l'air de ce trapèze de deux façons différentes. D'abord, en additionnant les trois airs des trois triangles que vous voyez ici, allons-y. Quel est l'air de ce triangle Base fois hauteur divisé par 2. B fois C divisé par 2. L'air de ce triangle, comme c'est le même, évidemment, B fois C sur 2, plus... Alors, qu'est-ce que c'est comme qu triangle Le triangle EBC, hum, il paraît rectangle, n'est-ce pas Est-ce qu'ici, on a un angle droit ou pas Voyons, voyons. Est-ce que ces deux angles, celui-ci, on va l'appeler X, et celui-ci, on va l'appeler Y est-ce qu'ils sont complémentaires Alors, Y qui est là entre A et C, il est aussi ici. Deux triangles isométriques, les angles sont aussi de même mesure. Et bien sûr, petit x, il est là. La mesure de l'angle ACB. Et bien sûr, comme la somme de deux angles aigu d'un triangle rectangle est de 90 degrés, x plus y égale 90, x plus y égale 90. Du coup, il reste ici, il reste ici bien sûr, 90 degrés. Le triangle EBC est donc rectangle. Du coup, son sonaire, c'est côté fois côté, base fois hauteur, divisé par 2. A fois A divisé par 2. Heureusement que EB, c'est la hauteur, sinon on aurait du mal de calculer l'air du triangle BEC. Bien. Alors la somme de ces trois airs, c'est l'air du trapèze. Et bien, celui-là, il y a une petite formule qu'on peut démontrer très vite. L'air d'un trapèze, c'est la somme des bases petit b plus petit c multiplié par la hauteur, la hauteur s'étient, de nouveau B plus C, et bien sûr divisé par 2. Formule à connaître de l'ère d'un trapèze. Somme des bases fois la hauteur divisé par 2. On a donc cette égalité. On pourrait la simplifier bien sûr. Tout ça à dénominateur 2. Donc si vous voulez, on multiplie par 2 partout. Du coup, il n'y en a plus de dénominateur. Et on obtient BC plus BC, ça fait 2BC, plus A fois A, ça s'écrit aussi A au carré, est égal B plus C fois B plus C. On développe avec identité remarquable ou tout simplement on obtient B carré plus C carré plus 2BC. Et qu'est-ce qu'on constate dans les deux membres Le même terme, 2BC, qui peut être soustrait, bien sûr. Du coup, qu'est-ce qu'on obtient A carré égale B carré plus C carré. C'est quoi ça C'est évidemment exactement ce qu'on voulait démontrer. Que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme B carré des deux autres côtés. Théorème de Pythagore, démonstration 5 parmi une centaine exposée sur le site Cut the Nut. C'était la présidence des États-Unis, 1876. Mathématicien et président James Garfield.